Que d'aventure, les amis! Ah oh là là, mais on y est, on y est enfin! Eh bien, salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Ouais, je pense que ça s'entend. Hein. Écoutez, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour, enfin, une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia. Avec mon tout nouveau PC Incroyable Je suis très content les amis de vous retrouver enfin Alors on va pouvoir un petit peu discuter De mes péripéties Sur un trajet qui va durer quand même 45 minutes Alors je pense qu'il y aura quelques coupures durant le trajet Je vais être très honnête avec vous J'ai pas fait exprès de prendre ce trajet <rire> C'était une erreur, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça nous permettra d'arriver au niveau de Crouter-Gersheim, la même compagnie, tout ça. Donc voilà, comme ça, ça nous débloque quand même pas mal de, pas mal de choses. Puisque regardez, on part de Ilif, on va prendre la Nationale 4, on va passer par Rombas, euh, on continue sur l'autoroute. Ex nous l'aide sur Uluch, à côté de Grandville, on passe par Belmont, sur la 6. On traverse, on a le lac sur la gauche, Port, Alvinque et la zone portuaire d'Utopia. Bref, 46 km de route. Avec euh, bon hélas un petit Renault Mais ça fait toujours plaisir On transporte 23 tonnes de limonade Vous savez pourquoi tout simplement parce qu'on va se rafraîchir Aujourd'hui pour cette euh, nouvelle vidéo Alors attendez parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé aussi hein. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé oh, Ok c'est comme ça que ça marche J'ai même pas réglé les sièges rien J'ai rien fait du tout euh, Attends c'est par là bas qu'on sort je pense Allez on fait un petit détour. Eh alors attendez les gars Parce qu'on on va beaucoup parler Durant ce trajet les gens qui aiment pas quand je parle, bah n'hésitez pas à couper le son. <rire> On va essayer de rouler le plus RP possible. Mais moi, les gars, ça fait des mois que j'ai pas roulé. Pour de vrai. Dans Eurotruck, je parle bien sûr. Dans la vraie vie, oui. Mais j'ai jamais conduit de camion en tout cas. Bon, dans la vraie vie, j'ai jamais conduit de camion, remarque. Mais j'ai jamais euh, roulé euh, de, sur Eurotruck depuis un bon moment. Et du coup j'avoue que mon excitation elle est quintuplée D'autant plus que je suis très content du coup Vu que je suis avec mon nouveau PC Alors j'espère vraiment que la qualité sera bonne Et je sais les péripéties c'est terrible parce qu'il y a encore quelques mois J'avais déjà des problèmes de PC et Donc je vous posais déjà ces questions. Mais là c'est encore différent J'ai vraiment un tout nouveau PC ah, J'aurais pu voir le point d'interrogation là-bas mais c'est un taf Rien de bien euh... Rien de bien euh... Important Attendez le volant il est super bien réglé par contre hein. Waouh j'ai réinstallé tous les pilotes Tous les drivers du G27 euh, Vraiment Vraiment c'est plutôt caliente. Bon on va essayer de se rincer l'œil. On va essayer d'en prendre plein la vue Eh oui mais bah, il faut mettre ses clignotants Tu as raison c'est moi qui suis en tort Non non, mais non, mais c'est moi qui suis en tort hein. De toute façon Mais fallait que je râle quand même dès le début ça faisait longtemps Bref Allez hop Donc eh Les gars pour ceux qui n'ont pas suivi Alors Il y a deux options Dans tous les cas je vais vous raconter des choses que vous ne savez pas forcément. Et puis, de toute façon, il y a des vidéos déjà dispo sur la chaîne que je vous invite à aller regarder justement où on a monté le nouveau PC, etc. Mais pour la faire courte et pour vous, pour vous raconter un petit peu des anecdotes euh, extra-vidéo, euh, extra puisque du coup, il y a des choses que, euh, que je n'ai jamais racontées, notamment euh, mon arnaque, parce que je me suis, je trouve, fait arnaquer par une grande enseigne, n'est-ce pas Mais ce n'est pas, euh, comment on dit La divulgation, dans comment on dit ce n'est pas... Euh... Enfin bon, je veux dire, on les kiffe quoi, Darty. Voilà, on les kiffe, il n'y a pas de soucis. Mais, quand même, <rire> on va en parler. Mais en gros, pour vous expliquer, vous savez, au mois de novembre, hein, je crois déjà. Hein, au mois d'octobre, mois de novembre, j'avais des problèmes avec le PC que j'avais. D'accord Ça, vous vous en souvenez. Hein j'avais perdu toutes mes sauvegardes de Euro Truck, tout... Bref, j'étais allé chez Darty, il m'avait réparé le souci, j'avais un problème avec un disque dur. C'était juste ça, rien de, bien, rien de bien méchant, un petit problème de disque dur, d'accord Bon, donc résultat, au mois de novembre ou décembre, je sais plus, bah j'avais commencé, souvenez-vous, une nouvelle aventure sur Grand Utopia. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est à l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Voilà. Euh... Et donc Darty m'ont fait de la merveille pour pas cher, vraiment, euh... donc j'étais très content. Et puis... En ce début d'année, mois de janvier donc, forcément, 2023, bonne année d'ailleurs les gars, bonne année bien sûr <rire> Et ben bah, de nouveaux problèmes avec mon disque dur, voilà, tout a planté, mon ordi voulait plus s'allumer. Et en fait, bon, il faut savoir que moi vraiment, euh, big up à Firestorm, hein. big up Arthur, vraiment, euh, un de mes deux meilleurs potes pour le coup, vraiment. Et il est très fort en informatique, maintenant je le sais, mais avant je le savais pas. Et donc à chaque fois, mon réflexe, c'était d'aller voir euh, bah, des, euh, des informaticiens, quoi. Et bon, moi j'ai un informaticien euh, pas loin de chez moi, mais il est vraiment... Euh... Bref, vraiment. <rire> Alors, c'est un petit peu finalement le, le tonton bourré, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bon, c'est un informaticien, mais c'est pas vraiment un informaticien, quoi. Euh, voilà, donc bref, de nouveaux problèmes début d'année. Je vais chez Darty. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Je vais chez Darty, et après il me propose un devis. Et il est là déjà le problème. Eh, il me faut un devis, frérot. 200 euros. Pardon 200 euros. On me dit que mon disque dur il est mort. Avec donc toutes mes sauvegardes. Et donc il euh, y a 50 euros de réparation. 50 euros de diagnostic. Et il y a 100 euros pour un nouveau disque dur. Alors, un disque dur mécanique euh, tout pourri. Hein, pour le coup, vraiment. Qui coûte 60 euros. J'ai regardé sur internet. Il coûte 60 euros. Ils me l'ont fait à 100 euros. Donc ça me fait un total de 200 euros. Eh frérot. Déjà de 1, mon disque dur il est mort. Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Donc euh, moi je veux pas de nouveau disque dur Je m'en fiche j'en ai déjà tu vois Donc juste je refuse le devis Et puis tant pis moi à la maison j'enlèverai le disque dur Et euh, mon ordi refonctionnera Et puis de toute façon j'ai plus mes sauvegardes et puis c'est tout quoi Ok Donc je refuse le devis Et puis en parallèle vous avez vu mes précédentes vidéos En parallèle je suis allé chez Arthur On a un petit peu discuté pour autant en profiter Voir s'il y a moyen de se faire un nouveau PC Ou d'upgrader euh, les PC quoi. tu vois. Donc d'où euh, le fait que euh, j'ai un nouveau PC Et bref et le problème c'est que ben en parallèle chez Darty mon autre PC l'ancien Ben voilà je veux le récupérer, j'ai refusé le devis, je veux le récupérer mon pote Et ben ils m'ont fait un Big Mac, problème de transport je sais pas quoi Résultat ils ont carrément changé le boîtier, ils m'ont réinstallé tout à la One Again euh, Même les disques durs ils me les ont même pas branchés, ça se baladait dans le PC Enfin bref, aucun respect Mais on les aime Darty, il y a des bons et des mauvais partout hein. Mais moi je les kiffe Darty hein. <rire> Mais bon j'avoue que là un peu exagéré Donc un devis absolument ridicule euh, pendant un mois euh, ils m'ont fait de la merde Et euh, heureusement j'avais euh, bah, Pour ceux qui ont vu euh, une de mes précédentes vidéos euh, J'avais une conseillère Enfin euh, une conseillère Une personne d'une plateforme chez Darty Une femme <rire> Qui s'est super bien occupée de moi Qui a vraiment bien suivi le truc Et euh, vraiment euh, une bosse une boss, mais vraiment hein, euh, Elle était vraiment très gênée de la situation Et euh, elle, a géré, elle a géré de ouf quoi Et bref donc aujourd'hui je me retrouve avec mon nouveau PC Donc qu'on a monté avec Arthur Et euh, bah vous voyez Enfin j'espère vraiment que sur la vidéo ça rendra pareil hein. Mais il faut savoir que c'est une dinguerie Vraiment moi de mon expérience c'est une dinguerie Le jeu il se lance en 10 secondes Avant c'était 10 minutes Vraiment euh, Je sais c'est aberrant Mais c'est comme ça <rire> C'est un fait Hop je passe Merci monsieur euh, Bref enfin voilà quoi Les logiciels de montage et tout Les rendus se font en 2-2 Je suis en 2K 144Hz sans aucun problème C'est vraiment que du bonheur Et en fait à côté de ça Arthur qu'est-ce qu'il fait Eh ben tout simplement il a réussi à me refaire fonctionner mon PC. Enfin, mon, mon, mon ouais, donc mon ancien PC évidemment, il, il fonctionne. Mais vous savez que donc problème disque dur. Mon disque dur est mort. Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Bah ben non, Arthur, qu'est-ce qu'il fait Eh ben il l'a, il, il m'a réparé le problème. Donc en fait j'ai récupéré toutes mes sauvegardes Alors le disque dur mécanique il est super lent Il est super vieux, super nul donc j'ai fait plein de sauvegardes Et donc d'ailleurs voilà j'ai pu récupérer Donc la magnifique sauvegarde euh, de, de notre aventure quoi Bon et puis de plein de trucs importants euh, au delà de, de Euro Truck, hein, mais là je vous parle de Eurotruck Voilà donc Darty déjà M'ont dit que le disque dur est mort alors qu'il était Même pas mort, ils m'ont proposé un devis Un devis absolument abusé et en plus Ils se sont un, un petit peu euh, bah, Ils ont carrément merdé avec mon, mon PC en lui même il a fait des va-et-vient, il, il a été perdu, il a été euh, remonté euh, dans un autre boîtier. Enfin, voilà, en gros, pour vous expliquer, <rire> les embrouilles. Donc vraiment, Arthur, je le remercie énormément. J'ai perdu euh, malheureusement un petit peu, peu d'argent chez Darty pour pas grand-chose. Euh, bon, pas plus de 60 euros, hein, je vous rassure. Mais bon, c'est toujours ça quand même. Euh, et puis euh, le reste est allé dans le nouveau PC et j'en suis super content. Donc un i9, une RTX... Euh, 2000 Pardon, une RTX 3070 euh, 32Go de RAM de Corsair Vengeance, merci à CCFox Voilà, euh, voilà pour l'essentiel <rire> Et puis euh, un jour euh, je referai euh, très bientôt si vous le voulez une vidéo setup genre bien complète euh, Comme euh, euh, l'année dernière en fin d'année ce que j'ai fait Sauf que là je vous présenterai du coup le nouveau PC vraiment comme il faut Après je sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que vous connaissez du coup maintenant la config mais voilà un petit peu pour, euh, pour les anecdotes Hop là J'ai un petit peu mangé les bas côté. Enfin voilà on est, on est enfin reparti et, et ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Je suis très curieux de voir la, la qualité si ça rendra pareil Moi je pense que ça va aller Mais euh, vraiment, euh, vraiment que du bonheur Et en plus on a vraiment une vue de, de dingue de, de taré malade Alors attends c'est pas cette touche pour prendre une photo Non c'est celle là, c'est pas celle là, c'est pas celle là C'est celle là, voilà j'ai trouvé Oh là un petit peu proche quand même Alors là je pense qu'on peut faire une très très belle photo euh, Mais je la voyais un peu plus belle que ça quand même Alors on va peut-être changer Ah voilà c'est ça qui va C'est ça qui dérange un petit peu Alors il nous faut quand même qu'on voie bien le camion Mais que ce soit pas du contre-jour Ah c'est terrible Merde Attendez on va faire un truc comme ça Hop Ah oui avec le palmier quand même Ah attendez excusez moi C'est bon j'ai le, le truc Je vais changer en fait Ce qui va me déranger finalement C'est voilà en fait c'est les nuages noirs qui me dérangeaient Voilà Voilà Et là il me faut juste que le camion soit bien éclairé Comme ça messieurs dames Voilà je vous montre comment faire une miniature de qualité J'ai pas perdu la main hein. Quand même Enfin je pense Voilà Ah ça y en a réussi le mammouth Hop Ah mince j'aurais pas dû faire échappe Oui alors ça c'est pareil Bon là j'ai merdé là vous avez vu j'ai fait échappe au lieu de rappuyer sur la touche magique Bon bah ben ça ça m'aurait pris 5 euh, ans euh, avec l'autre PC Alors oui donc du coup j'ai récupéré l'autre PC donc l'autre PC, bien sûr, euh, il est là, il est branché, il est à côté de moi. Donc euh, potentiellement, je vais l'utiliser euh, pour euh, streamer. Euh, en réalité, là, cette vidéo, je la tourne avec le même PC. Hein, je fais pas, euh, je fais pas du record double PC parce que eh, pour le moment, j'ai du mal à configurer. Et vraiment, j'ai l'impression que le PC ne tient plus du tout la route, quoi. Et voilà, je me dis là, j'ai un i9, une RTX euh, 3070, c'est ça 3060, 3070. Donc je peux me permettre de record sur le même PC. Au moins je suis sûr que en théorie tout est bon Et puis voilà quoi ça, ça tient la route Donc c'est vraiment, euh, vraiment l'essentiel quoi. Donc voilà on a une, euh, une belle route Devant nous Je vous propose des petits plans séquences Avec une petite musique bien sympathique Et euh, vraiment j'espère que, que vous allez kiffer euh, jusqu'ici euh, Tout ce qui se passe là les amis je vous retrouve, j'espère que vous avez kiffé ces petits euh, ces petits plans, euh, petits plans séquences, en vrai j'ai bien fait d'avoir coupé, attends on peut prendre le télépéage ici je vais me le permettre, normalement il faut prendre tout à droite mais regardez derrière moi à gauche il y a un camion qui prend tout à gauche carrément donc 28 euros pour le péage très bien, donc là on est en train de sortir de l'autoroute, c'est vrai que c'était bien long, bien laborieux on est au niveau de Port à Elvenk, <rire> pour arriver finalement euh, Utopia à la zone portuaire bien sûr alors attends là c'est pas cool ça Ok c'est bon il pourra s'insérer Ok nickel Donc là on va arriver en ville Quand on arrive en ville Et euh, c'était très linéaire Cette autoroute Donc au moins c'est fait c'est ça ce qui est cool Au moins voilà pour euh, mon retour sur euh, Sur Euro Truck Grand j'aurais fait beaucoup de routes Qui n'est pas forcément palpitant en vidéo Qui est pas forcément palpitant tout court à rouler Parce que voilà c'est vraiment euh, très linéaire Mais au moins c'est fait et ça m'aura débloqué quand même euh, pas mal de nouvelles, euh, pas mal de nouveaux débuts de points de départ Pour euh, livrer finalement Donc, euh, donc voilà c'est vraiment pas mal Un petit détail que j'avais aussi oublié de préciser dès le début Mais bon c'est pas bien grave C'est que j'ai tout récupéré Donc niveau save, niveau mode Vous l'aurez compris Par contre j'ai juste pas réinstallé le reshade Donc le reshade vous savez c'est le mode graphique euh, Bah voilà qui change tout simplement les, les graphismes du jeu Pour rendre plus joli, plus de contraste Plus de saturation ici et ça Donc voilà c'est le seul truc que j'ai pas rajouté mais bon, si déjà là la qualité euh, est bien Bah écoute, euh, je suis content Et, euh, et j'allais dire Je pense pas faire, euh, faire plus ou quoi euh, En réalité je pense que euh, Un jour, je remettrai peut-être Le reshade, pourquoi pas Mais voilà, ça ça reste à voir Utopia zone portuaire, donc on va décaler à droite Le GPS me l'a pas encore dit Mais Mais Non il veut que je reste à gauche Il est complètement con ce GPS il est complètement con Bah en fait ça revient au même je pense Utopia zone portuaire Alors c'est pas très logique Bon comme d'habitude le GPS faut faire attention On n'oublie pas sur grand Utopia En fait faut plus se fier au panneau Que au GPS Là j'ai fait l'erreur de me fier au GPS En fait ça serait revenu au même visiblement Mais ça a l'air quand même plus rapide en effet De passer par là Demain nouvelle vidéo sur Minecraft Vous l'aurez compris là je suis de nouveau d'attaque De toute façon sur Youtube je suis de nouveau d'attaque et puis euh, peut-être qu'après-demain de nouveau Eurotruck Ou peut-être dimanche Ça reste à voir en fonction un petit peu Je regarderai vos, vos commentaires, vos idées, vos avis et tout Hâte de vous lire également Là on va se faire une petite manœuvre Caliente hein. Ah là on va se faire plaisir pour le retour On va faire une belle petite manœuvre On quitte ici Port, Entrée Nord, Ferry, Gare Maritime Très bien Et bien faisons ça Hop Port d'utopia Alors je suis aussi un petit peu dégoûté Forcément vous savez l'événement de Noël <rire> L'événement de Noël En plus j'étais malade quand je vous avais fait la vidéo Et vraiment cette fin d'année elle était catastrophique hein, Pour moi hein. <rire> je suis en train de me rendre compte Mais euh, l'événement de Noël Vous savez bah j'ai pas pu le faire en fait du coup Je suis dégoûté j'espère que vous l'avez fait Il y avait 15 livraisons à faire et à la fin t'avais un super camion du coup. Un super skin euh, néon euh, Bah du coup que je n'ai pas et je suis absolument dégoûté voilà, Je suis absolument dégoûté euh, puisque d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo Bah, L'événement s'est arrêté avant-hier Il y a deux jours Donc je suis un peu deg, j'ai pas pu faire Voilà C'est comme ça, c'est la vie Ah yes on est là, c'est cool On pourra recommencer des livraisons ici Peut-être que eh, prochain épisode on va accroter eh, bah, Au direct hein. prochain épisode, On, va à on débloque euh, la VTCM compagnie et, euh, et on va faire des livraisons pour la même compagnie En hein, direct hein. Let's go hein. Bonjour messieurs c'est moi C'est l'entreprise Mammouth C'est ça Oui c'est ça Merci Bonne journée Au revoir Quoi Dégâts de la SMI Comment ça dégâts de la SMI Mais ça va pas la tête Comment ça j'ai pris des dégâts Eh hey Faut pas déconner hein Faut monter plus haut le... La barrière hein, si c'est ça le problème hein. Moi je suis censé livrer là hein. Pas ma faute Non mais où oh, On va où encore on transporte de la limonade, hein, c'est vrai. C'est bon la limonade. Enfin, j'aime pas la limonade en fait. <rire> voilà, bonsoir. C'est quoi votre boisson préférée, les gars Vous aimez bien la limonade Voilà, dites-moi dans les commentaires finalement. Ça m'intéresse. Ça fait les référencements aussi, ça m'encourage. C'est important. C'est important d'encourager les petits youtubeurs. Voilà, je vous remercie. Concessionnaire Volvo, bah let's go. Allez, on va se prendre un Volvo. Dès qu'on aura de la thune, hop là. Et voilà le travail. Alors je rappelle, les barrières qui s'ouvrent, c'est un mode Anime Gate. Que Vous pouvez trouver sur, euh, sur l'interweb. Hop Allez, la manœuvre. Voilà. C'est exactement comme ça que j'ai sélectionné euh, sans faire exprès la, la, la mission à la base. C'est que j'ai double-cliqué sans faire exprès euh, sur le même truc au lieu de... Voilà, bonsoir. Euh, je suis censé faire quoi là Oh là là, je sais pas dans quel sens il faut aller. Allez, j'attends par là-bas. Je l'attends par là-bas De toute façon dans tous les cas euh, Faut qu'on fasse quelque chose hein. Hop j'ouvre la fenêtre direct Même si je dois faire en marche arrière Dans tous les cas peu importe d'où je viens euh... ah, À tous les coups ça va être en marche arrière Bah oui Donc bon ça revient au même Alors regardez bien ce qui va se passer ça va être beau Comment je mets les warning Comme ça Hop on va se mettre là tranquille Ok vous me suivez jusqu'ici Bon et eh bah ben ensuite Tout simplement on contrebraque On ouvre la porte Et on regarde derrière Oh putain ça va pas passer Bon et eh bah ben, on va aller se faire foutre hein. on, va... on va On va aller se faire foutre Attention derrière J'espère qu'il y a personne Que personne ne traverse S'il vous plaît Ce serait sympa Voilà et comme ça ce qu'on va faire Eh, bah ben oui, hein, il fallait y penser. Il fallait y penser, hein. penser. Hop, et là, on braque à fond. Voilà, là, ça va bien marcher. Bien comme il faut. Merde! Je me suis trompé de sens. Eh, ben. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça va le faire ou pas, vous pensez? Non, mais là, je suis dans la merde. Là. Non, ça va aller, regardez. Hop, je contrebraque. Hop, je m'arrête vite avant le trottoir. C'est parfait. Ah excusez-moi là je suis un petit peu gogol hein. je suis un petit peu gogol mais là ça passe ça passe superbe et là hop magnifique Ah mais parce qu'en fait les roues derrière elles tournent aussi d'accord Ah bah fallait le savoir ça Fallait le savoir j'avais pas fait attention aussi je sais pas ce que je transporte moi finalement hein. hop et voilà la manœuvre La manœuvre du turfu <rire> moi j'ai 7 ans j'arrive à le faire du premier coup <rire> Vous vous souvenez C'était marrant hein Allez hop Je suis en train de péter un câble Hop et voilà le travail Eh hey. c'est propre hein M'en <rire> bon, fous il n'y a personne qui se moque de moi il a personne qui travaille là t'as vu Et voilà le travail on est plutôt pas mal. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si C'est cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Putain, on a, eh, mineur, on a quand même roulé 42 minutes. Hein. Eh, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai, ça fait 42 minutes que je suis en vidéo, c'est pas des blagues. Et eh ben, la vidéo normalement elle dure 20 minutes avec les accélérés, enfin avec les coupures finalement. Bref, on est passé niveau 4. Oh, produit dangereux, direct. Hop, allez, plein de bisous, regardez tout ce qu'on a débloqué. Waouh. La grande ligne droite là. Let's go. Eh prochaine vidéo, Crotter Garstein ici direct, hein. avec grand plaisir. Allez, plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao tout le monde. Thank you.